Oh, attendez, il y a un ours et il y a des... Ah C'est injuste Mais quoi Ah Oh là là là là, oh oh là ah Eh bien salut toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien 8ème épisode de notre survie modéo 1.19 sur Minecraft. M.Colo l'explorateur, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au taquet pour cette nouvelle semaine. Nouvelle semaine avec les amis, 3 épisodes. Donc là clairement on se fait plaisir, vous voyez le champ derrière moi, je l'ai bien cultivé. C'est hallucinant, toutes les patates qu'on a, vous allez voir à la maison. Les vaches en pleine reproduction, c'est magnifique. Dans ce coffre, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a On a plein de carottes aussi alors merci beaucoup pour tous vos commentaires on va parler un petit peu enchantement euh, pour vous dire déjà que ça ça dégage voilà ce plastron je suis dégoûté euh, cet enchantement strafe là qui permet de, de faire ça là hop là voilà de faire des, des, des super mouvements euh, incroyables en l'air tout ça de ultra dangereux ultra dangereux ultra frustrant euh, j'ai miné j'ai récupéré du diamant et tout mais j'ai abandonné ça Ça clairement, cet enchantement, il est horrible Donc ce qu'on va faire pour commencer cet épisode, on va faire une meule euh, Il faut dalle de roche, planche d'acajou, tout ça On va faire une meule pourquoi une meule Alors regardez d'ailleurs comme c'est mignon Toutes les patates là qui sont en train de cuire dans le Dans le fourneau regardez c'est trop chouette Là dans le frigo on pourra mettre des petites choses Là on a de la nourriture également Je vais vous montrer en bas tous les minerais que j'ai récupérés. Également ce que j'ai fait parce que j'ai fait des trucs en bas Je vais vous montrer après D'abord là on va juste s'occuper euh, bah de faire pour ce qui est les enchantements On va désenchanter euh, Ce plastron qui est absolument horrible J'ai déjà oublié ce qu'il fallait euh, Ça c'est bon ça c'est bon il faut des dalles de roche euh, Vivement que je range les coffres Et que je fasse un truc sympa hein. Euh, là j'ai une roche Et eh ben on va pas aller loin frérot On va pas aller loin Ok donc ça déjà j'ai les deux euh, planches qu'il faut J'ai des sticks en bas il me semble hein. euh, J'ai de la cobble là Ok bon bah donc j'ai tout ce qu'il faut les amis Hop on va juste faire fondre euh, Rapidement là dedans Hop je récupère la patate On va faire fondre ça Comme ça on va pouvoir se faire une meule Désenchanter euh, l'armure Et se faire un full stuff pour pouvoir aller du coup dans la structure là-bas, la structure géante, on va aller euh, explorer ça les amis, euh, le livre des abonnés aussi je vais euh, vous le montrer dans un instant, j'ai eu une petite idée, euh, et, puis, euh, et puis voilà, qu'est-ce que je viens de faire, c'était pas une plaque de pression qu'il fallait faire, c'était une dalle, <rire> oh, nul ah je suis nul, ah je suis nul, bah écoutez regardez, hop je mets la plaque de pression ici, voilà, en attendant, c'est ton jamais, ah je suis nul, je suis nul, je suis nul, c'est des choses qui arrivent Le commentaire du jour, gros big up L'Aurélia euh, Le commentaire du jour du coup, qui elle me parlait D'un enchantement euh, Un enchantement qui permettait justement de faire fondre Directement les minerais qu'on récupère donc c'est sympa mais pas indispensable. Donc merci pour l'explication. Très sympa. Euh, je pense qu'en fait l'idéal, parce que alors cette pioche elle est incroyable. Hein. Extracting cet enchantement est incroyable, comme vous l'avez compris dans le dernier épisode. Puisque bah, je récupère euh, tous les. tous les filons. Donc en gros les diamants, par exemple, je suis pas passé à côté de quelconque diamant, donc c'est trop cool. Mais ce qui est cool, c'est de pouvoir faire fondre les minerais directement. Voilà, ça c'est un truc qui est pas mal. Donc si j'ai moyen de fusionner des enchantements, ce serait génial. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait. Ah oui, ça c'est un bug de chunk. Hein. Bon vous l'avez vu, j'ai fait donc un. Avec des rails, puisqu'en fait je suis tombé sur le mineshaft. Euh, le shaft qui est juste là, entrée shaft. Donc je suis tombé sur le mineshaft. Je suis allé en couche également là-bas pour miner du diamant. J'ai également fait euh, une mine au petit juste par ici. Tac, avec un, un trou dans l'eau. Donc voilà, là je suis plutôt, euh, plutôt bien carré. Euh, Qu'est-ce que je voulais Je voulais des sticks. Euh, je voulais des sticks et j'ai ce qu'il faut. Donc là maintenant, je vais pouvoir me crafter la meule. Bam. Je sais même plus comment ça marche. Hein. Ça, c'est les trucs que j'ai jamais utilisé sur Minecraft. Là, il faut que je prenne le plastron, que je le mette dedans. Et ça me donne du diams. <rire> tu te foutrais pas un peu de ma gueule par hasard Comment ça marche euh, J'échange pas mon plastron contre un diamant. Hein. Alors, d'ailleurs, j'ai miné, regardez. J'ai récupéré des golden apples, des boules de slime également, parce qu'il y avait des slime blocks dans les... Enfin, des slime dans les mines. J'ai récupéré des CD, trop stylé là, celui de l'enarène. J'ai hâte d'écouter. Et 15 diamants. Donc avec 15 diamants, euh, j'ai de quoi me faire toute mon armure de nouveau. Mais ça me fait chier parce que ça gaspille le... Le plastron, est-ce qu'il faudrait pas Attendez, hein, je, je connais pas, je fais une expérience. Est-ce que si je fais ça Non, ça marche pas. Hein, uh -huh. Est-ce qu'il faut que je refasse un plastron Bah, écoutez, dans tous les cas, les... j'ai pas le choix. Hein. Il faut que je refasse un plastron, et vous avez raison. Il faut que je privilégie... Euh... Bah non, j'aurais jamais assez pour... Euh... Pour faire... Euh... Jambière. Bah ouais, voilà. Je peux faire plastron et jambière, quoi. Ah ouais, là, on va vraiment pas aller loin. Alors que là, j'aurais pu faire... Le casque... Attendez, laissez-moi réfléchir, j'aurais pu faire le... jambière, casque et avec un diamant en plus euh, des bottes. J'aurais pu me faire un full diams ça. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Dès qu'on pourra... Vous me dites en commentaire comment ça marche Dans tous les cas, je vais me refaire un... Ah là là, ça m'embête. Ça m'embête, hein. mais j'ai pas le choix. Est-ce que j'ai de quoi me faire jambière oui, j'ai de quoi me faire une jambière. Bon, écoutez. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu, mais j'ai vraiment pas le choix. Il me reste encore un diamant dans le coffre en haut, si je dis pas de bêtises. Euh, je vais récupérer. Mais non, mais j'ai du lapis, là, non J'ai pas du lapis Attendez. Si, j'ai du lapis. On va faire les enchantements tout de suite, hein. Clairement. Donc là, voyons voir. Amphibius. Ça, c'est pour euh, les mouvements. Je m'en fous. Nous, on veut la sécurité. On veut la sécurité... Damage taken from behind, euh, donc ça c'est les attaques par derrière, et ça c'est l'enchantement nul qu'on a déjà. Donc, soit je prends ça, mais ça me permet juste d'être rapide, et ça, ça me permet de me protéger de derrière. Damage taken from behind will be health and arms the attacker. Bon, je vais prendre cet enchantement-là. Voilà, plus 8 points d'armure. Pas du tout, ça change rien du tout, euh, mais c'est pas grave. Les jambières. Là je peux glisser, je ne vais clairement pas le faire euh, Impact Sneaking in the air will cause you to fall uh -huh. Dash, sneaking in the air Will boost you in direction you are looking What the fuck Mais ça c'est des trucs pour me mettre dans, le, dans la sauce hein. Sneaking in the air Will cause you to fall Downwards at high speed Negating fall Damage, je ne comprends rien du tout <rire> Est-ce que je peux enchanter la cisaille Arrête Génial. Euh, ok. Bah, c'est nul. On peut pas enchanter des bouquins comme à l'ancienne, là En vrai Je. Attendez, je vais. C'est pas fini. C'est pas fini, on va pas partir comme ça. Hein, on va pas partir comme des nuls. Je vais juste dormir parce que ça fait longtemps que j'ai pas dormi, je crois. Et j'ai pas envie de me faire attaquer par des fantômes. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais en profiter pour vous montrer le livre des abonnés. Petite parenthèse, les amis. Alors, j'ai pas rajouté tout le monde, donc n'hésitez pas à reproposer vos pseudos. Mais en gros, j'ai eu une petite idée c'est qu'en gros, chaque page, c'est un abonné. Donc là, on a Omix, on a Jetmax 15, on a Clem Sugar, on a Cyril 53, Theo Camiolaria, Scorpio TRK et 098 OLB. Et en gros, le but du jeu, alors je vais continuer de vous rajouter, n'hésitez hein, pas en commentaire à me dire, et ne m'en voulez pas si je vous mets pas tout de suite. Euh, l'idée, c'est que ça dure euh, bah, sur plusieurs épisodes quand même, hein, on va pas tout mettre d'un coup. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous... Euh, pourquoi pas vous ajouter une citation ou un truc Que je pourrais ajouter pour chaque pseudo Vous voyez ce que je veux dire une citation ou une blague Ou je sais pas un truc Pour qu'on sache que c'est vous Et comme ça ça fait un clin d'œil Et chaque page bah, ça vous correspond Voilà tout simplement les bouquins euh, Là c'est des bibliothèques Des bouquins euh, attendez déjà là j'ai quoi Chance de la mer, efficacité, assimilation Déjà Là j'ai efficacité Là j'ai extracting Alors déjà je vais voir si je peux fusionner euh, et puis, euh... mais attendez, mais j'ai pas de. J'ai pas de bouquin. Mais y a un truc qui va pas là, c'est pas possible. Eh, hey. franchement, les gars, on se fout de ma gueule. Je vais pas me prendre la tête. Voilà, Hein Ça c'est fait. Voyons voir un peu là, ce qui va se passer. Déjà, dans un premier temps, euh, on va faire les choses bien. En plus, ça va me permettre pour le minage de faire les choses super cool. Euh... Bah oui, j'ai pas d'enclume. <rire> c'est le pire début d'épisode, les amis. Eh, c'est lundi, hein. C'est lundi, vous m'excuserez mais ça va aller, ça va aller, de toute façon regardez, ça va être assez rapide, euh, sachant qu'en plus j'ai beaucoup de fer en bas, attendez parce que là les pépites de fer ça me sert à rien, on va faire tout de suite 1, 2, 3 blocs de fer, voilà, je peux crafter l'enclume, bam, bah, donc les pépites de fer j'en avais pas besoin, Alors, ça c'était sûr, <rire> bon tout va bien se passer les amis ça va très très vite, hein. voilà. Bon, on fera le portail du Nether aussi très bientôt, vous inquiétez pas, on ira dans le Nether euh, dès que possible. Alors, euh, l'enclume, bon, on va la foutre ici, là. Bon, donc déjà, efficacité plus efficacité, ça ne marche pas. Voilà, comme ça, on se fout bien de ma gueule, ça n'existe pas. Voilà, donc, avec les mods, ça ne fonctionne pas. Ça me rend ouf. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire ça plus ça Eh non, ça ne marche pas. Eh ben, les mods, ils sont géniaux, mais là, ils m'emmerdent. <rire> là, ça me plaît pas du tout. Ah ouais Et pourquoi il m'a enlevé le plastron, lui Mais c'est nul Est-ce qu'on peut, du coup, enchanter les bouquins avec des trucs cool Ah Oh Ah Ah Mais attendez, ça veut dire que là, on peut... Oh On peut vraiment tout choisir Oh là là là là Ok, bon, aura du feu, on a déjà. Toucher de soi, infinité, chance de la mer, impulsion, machin... Moi, je veux de la protection. Et en fait, les gars, la protection, ça n'existe pas. C'est ce que je me suis rendu compte. Et je me suis renseigné sur les modes... En effet, la protection n'existe plus. Torch can be loaded into the crossbow via the odd machine. Super. Eh ben, c'est de la merde. Eh ben, c'est super. Voilà, donc, les enchantements, euh, à quoi on est limité, quoi. Ah, c'est... Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Si j'avais su, j'aurais pas gaspillé. Je me serais fait un stuff full diams directement. Ah, je suis un peu nul, là. Ouais, mais ben après... Euh... Au moins là je risque pas de tomber, je suis un petit peu protégé Ah je suis dégoûté C'est le jeu les amis, ça fait partie de la survie modée Ça je vais prendre sur moi pour l'aventure quand on va, on, va, on va partir là dans un instant Ça fait partie de l'aventure les amis Il euh, faut prendre ça en compte euh, On va descendre avec le minecart, juste j'aimerais vous montrer un petit peu ma mine Parce que c'est bien sympa bon, Donc là il y avait le shaft que vous venez de voir Et là il y a un deuxième mineshaft un peu plus bas et ce qui est cool, c'est que du coup, ce mineshaft m'a permis euh, gratuitement d'avoir des rails, tout simplement. Donc, j'ai fouillé tout le mineshaft, hein, vraiment, euh, de fond en comble. Et là, je, ça peut continuer de descendre. Et euh, c'est la couche opti pour miner jusqu'à euh, moins... Euh, je sais plus, c'est quoi la, la, la couche euh, la meilleure. En tout cas, c'est là. Et puis là, d'ailleurs... Ah oui, c'est vrai. Alors là, me demandez pas comment, mais j'ai failli crever 30 000 fois. me demandez pas comment, mais j'ai réussi, réussi à tout sécuriser. C'est magnifique. Hein. Il y a même des poissons. C'est magnifique et j'ai pas encore tout exploré Il y a des trucs qu'on pourra faire en vidéo euh, Par là bas là c'est... Enfin vous allez voir Vous allez voir évidemment euh, sans le shader c'est mieux Mais en gros là c'est la folie Là j'y suis pas allé parce que... Ah Ça me fait peur Voilà. Bon vous voyez rien mais ça fait beaucoup trop peur Regardez le fer vous le voyez Hop je récupère tout d'un coup Voilà Allez salut J'ai peur ah oui et puis là je me suis fait un petit passage Parce que du coup il y a un spawner juste là et c'est là que j'ai trouvé les cd comme ça je vous montre hein. voilà ici il y avait un spawner à, à, à zombie euh, voilà à noter que je l'ai cassé euh, pourquoi parce que j'ai trouvé un autre spawner là spawner zombie j'ai trouvé un autre spawner bah, justement dans le mine mineshaft euh, juste au dessus voilà j'ai peur ah regardez il y a des slimes voilà ce que je vous avais dit voilà comme ça je vous ai un petit peu tout montré de tout ce qui s'est passé en off Je vais pas vous mentir que j'étais pas très serein lors de mes minages et de mes explorations Mais en tout cas voilà et le minecart c'est trop cool parce qu'on peut remonter très rapidement Et donc moi pour faire du minage ça va être juste génial Donc là le spawner zombie il est à 30 mètres euh, Je ne l'ai pas cassé mais je l'ai neutralisé donc on pourra toujours faire une machine à XP pourquoi pas ou quelque chose comme ça Donc euh, voilà allez on y va on monte En plus ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir justement faire un minecart avec un coffre et euh, pouvoir euh, remonter tous les minerais euh, Rapidement et facilement, donc ça c'est cool Enfin je dis ça mais il est déjà là le minecart avec le coffre Donc, euh, donc voilà, allez On a tout ce qu'il faut les gars, moi je me casse Parce que euh, on n'est pas là non plus Pour euh, glandouiller quoi hein On n'est pas là pour glandouiller Donc on va directement partir, bon j'ai assez de patates Sur moi je pense euh, Ouais alors attendez parce que là vous allez vraiment m'insulter Et vous auriez bien raison Mais je vais juste prendre le charbon qui est en bas euh, voilà parce qu'il faut qu'on se refasse plein de torches Parce que je sais pas le manoir qu'on va explorer Si c'est un... Si c'est hostile Ou si c'est docile Tu vois ce que je veux dire Il y avait encore du charbon là Non j'ai tout consumé Ok euh, Ouais voilà on sait pas si, si ça se trouve c'est ultra paisible Même si je doute Mais je pense que du coup voilà Il faut quand même pouvoir sécuriser un petit peu tout ça euh, Voilà donc euh, Hop là du charbon de bois Très bien euh... Ah bah j'avais des sticks en bas. Bon les amis, je fais une ellipse, je récupère tout ce, genre de... ai... Tout ce, genre de... tout ce dont j'ai besoin. Et je vous retrouve là-bas. Non, je vous retrouve là-bas, à la structure, à 300 mètres. Allez, à tout de suite. Oh. Allez-y, faites l'amour, faites l'amour. Mais je vais te faire l'amour. Allez les amis, on se retrouve aux abords de la structure. Je rappelle donc que j'ai pris des cisailles sur moi, notamment pour euh, récupérer si on trouve bien sûr des ruches de miel. Euh, des ruches de miel bien sûr Des ruches d'abeilles pour, euh, pour récupérer du miel Puisqu'on en a besoin notamment pour faire un portail Pour aller dans une dimension parallèle <rire> Voilà tout simplement Donc les cisailles c'est toujours intéressant euh, Nous voici aux abords de la structure euh, La structure qui me fait un petit peu peur Je vais pas vous mentir Je me dis que c'est éclairé Donc dans un sens je me dis que c'est safe En même temps il y a des citrouilles Allez, ah, il est temps d'y aller, les amis. Voilà, il est temps d'y aller. Là-bas, on a, oui, un biome un peu cerisier euh, japonais. Cerisier japonais. Tchitchi sans abonnés. Pour ceux qui ont le rêve de, de KefKefCo. Oh, il y a une grotte juste en dessous, c'est incroyable. Bon, on y va, les amis. Euh, c'est peut-être ma dernière heure. Je vais désactiver si ça vous dérange pas. Enfin, je sais que ça vous dérangera pas. Euh, ah, punaise, j'aurais dû me prendre. Oh là là, j'ai oublié de me prendre un lit. Eh ben, c'est pas grave, les amis. Regardez. J'ai vu un mouton juste derrière. J'ai vu un mouton juste derrière. Je fais durer la vidéo, hein, les gars, pour pas grand-chose. J'espère que vous kiffez euh, tous ces moments avec moi. Euh, voilà, le mouton. Donne-moi trois laines. Et voilà. Ça, c'est sympa de ta part. Et là... Et voilà <rire> J'adore J'adore ce jeu. Et là, regardez, encore mieux. Encore mieux. Regardez, j'ai une table de craft portable. Hein Ça ne marche pas. Bah oui, parce qu'il faut que je la craft. Espèce de débile. Et puis là, je peux me faire le lit. Et là le soleil se couche, pile au bon moment. C'est magnifique, les amis. Là, je vous demande de mettre un maximum de pouces bleus. Évidemment, Alors là, vous, je, je mérite d'avoir un maximum de likes. Oh, regardez comme c'est beau. Hop, petite capture d'écran. Regardez d'ailleurs en haut à droite comment ça fait les captures d'écran. Voilà, vous ne l'avez encore pas vu, mais avec les modes, eh ben, ça fait un petit truc bien sympa. Bref, il euh, n'y a pas d'objectif d'ailleurs pour cet euh, épisode. Hein. Je ne vous ai pas sélectionné de défi finalement. Euh, parce que ben, euh, là-bas, il y a de la fumée. Attendez, là-bas, il y a de la fumée. Il faut retenir qu'il y a de la fumée là-bas. D'accord Il faut retenir qu'il y a de la fumée. Ça, ça crame qu'il y a soit une structure, soit un village. Euh, il y a quelque chose en tout cas. Va falloir qu'on y aille. Donc je vous disais, oui, je vais désactiver la, la vue là, voilà. Comme ça, tout le monde est content. Mais euh, mais c'est surtout, ça nous permettra de, de bien mieux voir. Voilà. Alors, il serait temps de pouvoir dormir, messieurs, dames. Euh, parce que finalement, je suis fatigué. Je la sens pas moi cette histoire. Il y a des torches en vrai. Non, il y a des torches. Eh, en vrai, c'est safe. Hein. Vous, en, vous pensez quoi là Faites vos pronostics en commentaire en vrai. Est-ce que vous pensez que c'est safe Ou au contraire, est-ce que vous pensez que ça va être la D Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai un petit peu peur. Ah, quelle belle journée qui commence. Allez, hop Ouais, alors par contre, s'il va y avoir des rollbacks, on va être dans la merde. Ah, là, je vous le dis, on va être dans la sauce. Alors, je vais enlever les cisaines parce qu'elles vont pas me servir. Je vais garder des, du bois sur moi qui pourra toujours m'aider en cas de problème. Et maintenant, on va tout simplement euh, se rapprocher de l'objectif. Alors, s'il y a des rollbacks aux abords de cette structure... Ça sent pas bon cette histoire Ça sent pas bon cette histoire Alors il y a des monstres en bas mais en même temps il y a une mine Voyez-vous Oh des vaches Il y a des vaches Bonjour pourquoi ça frise de ouf là Oh là là les gars ça ça nous annonce rien de Il y a une abeille Il y a une abeille Et qui dit abeille les amis dit ruche On est bien d'accord alors attendez, il y a une mine juste en dessous. Donc les, les bruits de monstres, c'est tout à fait normal. Écoutez, il y a des pièges. Oh non, galerie of illusion. Bon, eh ben on est vraiment pas en zone safe. J'enlève le, je vais enlever le. oh j'ai peur, mama. J'ai enlever le shader. C'est moins joli. Ce sera pas plus fluide hein, pour le coup parce que mon PC est assez performant. C'est juste parce qu'il y a tout qui freeze. Mais là, on va avoir un petit problème. J'ai pas d'arc. On va avoir un petit problème Je vais avoir mauvais présage Ah Quoi Ezekiel Ils ont trop regardé euh, Manifest Ouais, ouais, respecte-moi, frérot Respecte-moi, frérot Bah ouais, mais là, frère, euh, c'est ridicule Ça va être un petit peu ridicule euh, Par contre, j'ai pas envie d'avoir l'effet, là, vous savez, bas domaine, mauvais présage Parce que moi, j'ai un village à côté, je vais avoir des raids Ça va être terrible Bon du coup c'est pas du tout une zone safe. Euh bonjour. Écoutez. Je suis qu'un explorateur, d'accord Donc je passe par en dessous. What? Il y a des squelettes avec des citrouilles sur la gueule. Mais tout va bien. Euh, vous êtes un peu nombreux là quand même, messieurs, dames. Oh, il n'y en a que deux. Hop. Voilà, t'as raison. Voilà et on passe du bon temps quand même Ah on passe du... Et moi j'adore Hop là non il y en a encore un autre Au secours Ah Au secours Hop Voilà un petit peu de PVP là Un petit peu de PVP Ah Attendez Qu'est-ce qu'il se passe Vous entendez comme moi Il y avait du vent <rire> J'ai peur Attendez il y a une ruche Attendez Oh non attendez il y a un ours et il y a des Ah Il se passe trop de choses Mais non mais il se passe trop de choses pour moi là C'est c'est Bon à, à un moment donné il faut arrêter de se foutre de ma gueule Allez On va arrêter de se foutre de ma gueule deux minutes hein, Parce que sinon on va jamais s'en sortir Voilà allez on n'hésite pas hein. Les bugs comme ça on se croirait Putain mes frères on se croirait sur euh... Sur euh... Au reverse. Et euh... <rire> Mais arrêtez J'essaie de manger Vas-y, voilà, tire. Oh là là, vous êtes loin à la détente. Oh, c'est terrible. Et si je meurs pas, franchement, je suis un champion. Hein. Voilà. La ruche d'abeilles, les gars. Alors, je, je sais pas ce qui va se passer, mais j'essaye. Ça marche pas. Ça marche pas. Je fais clic droit, ça marche pas. Oh, attendez, il y a un ours, c'est vrai. Faut pas l'oublier aussi hein. Oh non il se passe trop de choses. Il y a des petites structures là, regardez. Oh c'est mignon. Bah oui bon ça, ça on, on connaît donc ça. Ok. Bon l'ours il est gentil. De toute façon si on s'approche pas d'un bébé c normalement devrait pas y avoir de problème. Oh les abeilles on se calme. Bon je ça marche pas. Oh merde. Oh, non j'ai cru que j'avais réussi. Mais ça marche pas. Je fais clic droit avec le, la cisaille. Bon déjà on sait où c'est qu'il y a une ruche. Voilà. Déjà on sait qu'il y a une ruche là. Là les piègeurs, là ça commence à bien faire. Là tout c'est. Enfin, faire les téléporte. Wesh il fait super mal Ils font super mal, Saras What Hein Non, attends, là c'est trop là. Attends, attends, là il faut que je m'éloigne parce que mourir comme ça c'est vraiment crétin. Mourir à cause d'un bug, la flemme. Hein. La flemme hein. Ils font super mal Je sais que je suis pas full jams. Ah c'est lui qui m'a tiré dessus. Vas-y tire Voilà tu sais même pas tirer en plus c'est pas tard Allez mais punaise bah voilà le... mais je me prends un coup de... c'est pas mérité C'est pas mérité Bon avec vos haches là vous faites super mal messieurs Bah ben, voilà voilà voilà voilà voilà je t'emmerde Non excusez moi Là par contre ça va me fâcher un petit peu Voilà regardez il se téléporte C'est quand même formidable Trois coeurs Voilà et là le rollback Merci bonsoir Et voilà Punaise, non c'est pas juste C'est injuste C'est injuste, c'est injuste C'est injuste, et regardez où je spawn en plus Non franchement C'est injuste, non mais voilà à cause des frises comme ça, voilà c'est C'est injuste, écoutez Est-ce qu'on peut se téléporter, on peut pas se téléporter Puisqu'évidemment on ne peut pas cheater Voilà évidemment Et frère franchement hein, je vais être très honnête avec vous hein. Je suis très clean avec euh, Avec vous tout le temps, tout ça Comment ça je peux pas me téléporter même en cheatant Fout de ma gueule ou quoi Attends j'active les cheats je peux même pas me téléporter frère Eh franchement les gars euh, J'ai été réglo jusqu'ici Ça me fait kiffer Mais là va peut-être pas falloir se foutre de ma gueule trop longtemps encore. Hein. Parce que là je suis mort à cause d'un bug hein. Je suis clairement mort à cause d'un bug hein. C'est pas comme si j'étais nul On est bien d'accord Vous serez bien d'accord avec moi Non mais là il faut aller à, à 800 mètres Eh frérot eh, sans déconner, hein. vous allez... Euh, J'espère, sincèrement, que vous allez comprendre ce que je fais. À un moment donné, il faut vraiment qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Euh, et puis bon, voilà, soyons transparents. Hein. Euh, je vais pas faire genre que je fais le chemin en off et tout, alors que je me téléporte. Voilà, je préfère être honnête avec vous. L'outil continue de cramer en plus, frère. Voilà, c'est pas pour autant que je vais tricher. Bah ouais, mais comment je vais faire, moi, maintenant Je peux même pas récupérer mon stuff. C'est complètement débile. Mais quoi Mais c'est impossible bah ouais tu vois, non mes frères, eh. Hey. C'est bon, c'est bon quoi. Ça c'est le genre de truc, tu vois, c'est euh... ah, c'est pénible. Hein. Ah ouais, non mais là par contre avec des bugs comme ça, tu peux rien faire. Hein. Hop, j'essaye de pas me spoil ce qu'il y a autour. Et hey, on va essayer d'en profiter s'il y a moyen. Mais je pourrais même pas gruger, attendez. Regardez bien, regardez bien. Je récupère, tac. Roll back, donc je récupère pas. Je me barre. Et voilà, je me prends déjà un coup. J'ai même pas récupéré mon stuff, tu sais pas pourquoi. Ok Pourquoi j'ai pas récupéré mon stuff Parce que je suis mort entre temps par exemple C'est une blague Est-ce que je peux pas récupérer mon stuff parce que je suis mort Ah non là elle est là Allez récupère Voilà je récupère Voilà, j'ai. Ok c'est bon j'ai récupéré Donc je vais essayer de me ressaisir Ok je suis déjà stuffé en plus Ok. Ah il me remet euh, au même place mon inventaire Mais c'est incroyable Ah ça Hein ah non c'est méchant ça il est méchant le serpent Il est méchant le serpent Bon oh C'est quoi ça Non mais frère Bonjour les screamers Ah ouais c'est chaud Ah ouais c'est chaud Il se passe trop de choses Bon euh, J'aimerais bien me le faire l'autre là bas Parce que vraiment euh, il mérite pas de vivre en fait Il mérite pas de vivre Et puis en quelques coups il est mort là normalement mais bon, les rollback. Adieu. Ah voilà. Eh bien voilà. Bah, alors là, mon pote, il est passé où Il est là. Voilà, il est mort. Allez hop, ça dégage. Ça c'est fait. Au moins là, on est tranquille à ce niveau-là. Bon. Ensuite, continuons. Continuons. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer le miel maintenant Peut-être. Je sais pas. J'ai envie de voir parce que j'ai envie d'y croire. J'ai envie que quelque chose soit bien positif pour cet épisode quand même. Là, le miel marche pas, marche pas du tout, bon on va essayer de monter là dedans, ça sent la grosse connerie mon pote, mais c'est pas bien grave, nous on aime bien la connerie de toute façon, alors on va prendre l'entrée principale, hein. bah bon, en fait c'est un manoir, c'est tout simplement un manoir, c'est classique ça, enfin j'ai jamais vu de manoir comme ça à vrai dire, bonjour, j'ai pas besoin d'éclairer, c'est pas mal ça, allez bah c'est parti, explorons, on a une tête de Focus Studio The Maid Who Lives Fat to the Dream of Eternity. Ça, c'est ça un rapport avec le, la dimension spéciale, je pense. Bon. Un arc infini. Ben voilà, voilà. Et j'ai des flèches en plus. Donc comme ça, l'affaire est réglée. Alors là, mon pote, hein, avec les rollbacks, ça va être juste parfait. On peut monter là. Ok. Ça mène absolument à nulle part. Bien sympa. Ok. Alors, voyons voir par là. On a un piège hein, totalement. Si ça, c'est un piège... Si c'est pas un piège, je veux dire, je ne sais pas ce que c'est. Alors... Très bizarre tout de même. Parce qu'il n'y a rien à interagir en plus. Là, il y a... Ok, bon, écoutez, on va monter. Ok, on a de l'armure en... Ah Ok, j'ai pas compris. Oh. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, c'est génial. Attendez. Hop. Ah ça, c'est stylé. Ah ça c'est stylé par contre Ah ça j'ai adoré Ah ça j'ai adoré là Ça c'est quelque chose qui me fait plaisir Voilà ça c'est une belle expérience de jeu C'est vrai que c'est pas vrai Moi et c'est super bien fait franchement je me suis fait avoir On a tous cru que c'était de l'armure Bah et par contre ça ça me fait péter un câble Ah hein. oh, ouais non frère c'est trop Ça c'est abusé mon pote Allez hop en fait ça ce qui est dommage avec les survies modées c'est que c'est tellement bien mais en même temps bah, c'est tellement buggé quand il y a beaucoup de modes Bah ouais mais c'est ça où c'est une survivania quoi et survivania tu te fais chier quoi. C'est terrible. Alors que là vraiment il y a de quoi faire. Ah oui alors attends. Là il y a vraiment de quoi faire c'est dommage que ça bug. Bonjour. Ah oui. Attendez. Allez Allez Voilà Ok. 1, 2 Ramasse ta queue. Heureusement que le bouclier est infini. Hein. Voilà. On s'en sort. Après, moins il y a de rollback et mieux c'est hein, forcément. C'est comme tout. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose là-haut Non. Mais c'est bien sympa. On est d'accord que c'est des manoirs modés, hein, je pense. Hein. Enfin... Ça me paraît, somme toutes normales. Oui, c'est vrai que j'ai jamais vu ça en vrai en vanilla, hein, de toute façon. Ce genre de piège. Oh punaise, c'est pas fini. T'inquiète pas, mon pote. Voilà. Voilà, ça fait quoi d'être bloqué hum. Est-ce qu'il faudrait casser ça Je pense. Pareil bizarre. Bonjour. Oh là là là là là Ah oui, d'accord. Tu vas rien faire du tout. Ah ouais ouais ouais ouais ouais. Ah ouais ouais ouais ouais ouais. Ah ça va pas être facile facile hein. Parce que là, attendez, c'est vrai que j'ai un arc. Ne l'oublions pas, regardez. Hop là. Hop là. Hop là, en trois flèches c'est fini. Regarde. Regarde bien. Voilà, ça dit quoi l'équipe Oh Oh je l'avais pas vu Oh le filou Oh le filou Il est mort. Là, ça y est, je m'en sors pas mal. Là, bon, euh, le piège, frérot. <rire> Excellent, ouais. Regardez bien ce qui va se passer, ça va aller très vite. Et voilà. Oh ça a fait boom. Ah ça a fait boom, c'est rigolo. Attendez, j'ai envie de continuer. C'est rigolo, ouais. Oh, oh, là oh Non, c'est injuste. Hein J'ai pu, j'ai pu accès à mon bouclier. Ok. Ah oui, d'accord. Vous avez vu, en fait, je peux pas utiliser à l'infini de bouclier. Euh, c'est à dire qu'il casse pas, mais euh, un des, enfin euh, pendant un moment, et eh ben il va avoir, euh, il va devoir se reposer, quoi. C'est bien sympa, en fait. Hein. C'est vraiment bien fait. Bon, est-ce que je peux être tranquille, là, un peu, là Oh, c'est beau, il y a plein de monstres. Est-ce que je peux dormir Ok, je peux dormir. Eh ben Sacrée aventure Sacrée aventure. Euh, J'aurais pu laisser le lit au cas où je meurs, n'est-ce pas euh, Mais, euh, bon, j'ai pas prévu de mourir. Pourquoi il y en a encore dehors, là Dernière mort, ça, on s'en fout. Euh, oh lolo. Là là. une boussole, enfin une, une horloge très bien hop oh putain ta race je le savais en plus hein. c'est quoi je le savais hein. heureusement j'ai un bel arc enfin un arc il est pas ouf hein, mais il est infini quoi il a infinité c'est pas mal allez hein. il est temps d'aller te faire foutre 3 coeurs rien bien méchant on a connu pire. Alors, vous voyez, lui, là-bas, là, là Paf Eh ben, ouais. C'est vraiment une armor stand, en fait. Et il se transforme en monstre. C'est horrible, en fait. Parce que ça veut dire que j'ai pas le choix... Euh... D'aller au contact. Bonjour Alors, là, je suis dans la merde. Alors, là... J'avais pas vu ça comme ça, hein. Allo Allô, Allô Y'a quelqu'un Oh punaise. Euh... Écoutez, je vais redescendre. Je vais. Je, je vais redescendre. Ah oui merde, ça a bien pété là du coup. Ah mais attendez, du coup ça m'offre une. Une nouvelle salle. De rien du tout. Une salle de rien du tout Ok Alors regardez ce qu'on fait On redescend Et on recommence Voilà je suis allé à droite Ah mais oui mais non mais non Mais en fait il n'y a qu'une seule entrée En fait on n'a pas le choix de, de suivre le chemin D'accord Ah bah c'est pas plus mal remarque ça nous évite de, de nous perdre euh, dans tous les sens euh, bon d'accord ok bon bah si il faut euh, suivre la trame euh, on va suivre la trame mais non mais on peut aller là je pense de toute façon que cet endroit servait à quelque chose hmm, ce coffre là je sais pas si on l'a déjà pris celui qu'on voit en bas dans tous les cas il y en a un là waouh du fer iron golem oh un golem en fer eh, on dit pas non Uh, hop, là on a un autre coffre Pla Eevee Iron Chest 7 points d'armure résistance recul pas ouf hein moi c'est beaucoup mieux hein. c'est qui qui ronfle là euh... alors attendez parce que euh... on rigole on rigole mais j'ai vu un coffre et je sais plus où je l'ai vu alors attendez Là, il y, y avait un coffre caché. Et bien, voilà. Avec un arc, nul à chier, mais c'est pas grave, parce qu'on a plein d'autres choses. Euh, voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Bon, allez, on continue euh, l'ascension. J'espère que vous suivez jusqu'ici, que vous kiffez, malgré ce qu'on a dû faire. Mais j'espère que vous me comprenez, franchement. Euh, je pense que, voilà, personne n'a 7 ans en tant que viewer, donc tout le monde va comprendre. Hein, je veux dire, euh, à l'époque, euh, en 2014, euh, tout le monde cheatait et on faisait genre... Euh, voilà c'était juste pour aller plus vite Bon bah là ma foi j'ai dû faire ça C'était même pas que pour aller plus vite c'est juste parce que c'était pas mérité Donc euh, clairement euh... Voilà je préfère être transparent avec vous Ok eux ils peuvent pas descendre Oh ils se tirent entre eux en plus les débiles Ok Ok Hop Je suis pas mauvais là Un petit peu quand même mais je suis pas mauvais Oh ça gira de me respecter, quand même. Ah, par contre, j'ai slowness pendant 20 secondes. Bon, lui, là. Voilà. Hop. Hop. C'est du propre. Sauce magique, beau gosse. Oh, putain. C'est une blague En fait, il prend pas les flèches. Ah, il prend pas les flèches, lui. Oh, il faut mourir. <rire> Merci. Euh, la chair putréfiée, sans déconner, tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à battre Bon. C'est quoi la suite? Ok, vous avez vu, c'est compartimenté, donc ça c'est pas mal. Euh. Ah, il pleut. Bah, écoutez, on va. On va continuer l'ascension, hein. Salut les copains! Oh la vache! Oh la vache! Ils sont nombreux, les filles, là! Hein. Allez, ça dégage! Ah ouais il y a un spawner en fait Ah ouais il y a un spawner Ok donc ce que je fais ça sert à rien Ah ouais Dégagez là Ah oh, je peux même pas poser de bloc Ah si Voilà Ah j'ai pas le choix de faire ça ça sert à rien sinon Faut que j'aille au spawner Faut que j'aille à la source J'ai peur mais arrêtez Arrêtez de m'empêcher de poser des blocs Attendez j'ai une hache. Ne l'oublions pas. Oh ouais, mais les spawners ils sont. Ah ouais, frère, juste en dessous de la trappe, regardez là, juste là. Ok. Got it. Il y a de la TNT hein. Je l'ai bien vu. Là. Faudrait que j'arrive à. Sans déconner là Ah bonjour Ok Là frérot Ah ouais non mais là ça va être pénible Ok il y a plusieurs spawners en plus Ah ouais En plus ça mène à nulle part les gars Ça mène à nulle part ici C'est complètement débile Allez Ok j'ai réussi à casser un spawner C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Oh je mets tellement de torches, je suis tellement je suis tellement stressé Oh j'aurais pu faire péter Toi tu passeras pas toi Allez foutez-moi la paix Ah j'aurais dû activer la TNT en vrai Quoi je peux pas poser de torche Je peux pas poser de torche Bon attendez je vais essayer de faire le Spawner voilà OK, donc là c'est safe. Là c'est safe et il y avait rien à part de la TNT. Par contre, je pense que la TNT aurait cassé ce mur, si vous voulez mon avis. Et ouais les gars, il y en a là-dedans. Il y en a dans, dans la tête. OK. Faire gaffe au piège. OK. Ils peuvent pas passer, il y a un coffre, je l'ai vu. Là, ça monte. On va avoir un boss à la fin, frérot. J'ai peur du piège là. Ok, de l'émeraude. Et puis en fer, du fer. Oh, je prends, hein. Voilà. Bon. Oh la vache. Non, frère. Ok, euh, ils ont embauché des kamikazes là. Et à mon avis, il y a un spawner à creeper comme ça. Hein. Ah ok. Ah, ouais, non, mais d'accord. Ah, ouais. Ah oh Non, non, non. Oh putain. Ah, ouais, non, mais là, les gars, euh... c'est trop pour moi, là. C'est trop pour mon petit cœur. Hein. C'est trop pour mon petit cœur. Hein. Oh la vache. Oh. Mais c'est encore super haut en plus Non mais là le bison il me met mal hein. Encore lui je m'en fiche Mais alors le bison il me met super mal hein. Non ça c'est trop hein. Et Je viens d'où Je viens de là-haut là, là. J'ai même plus de bloc Si j'ai des escaliers Non mais là Là on va avoir un problème Houston Attends je vais ouvrir là Comme ça j'ai un petit accès de secours Là on va avoir un problème Oh putain frère c'est abusé Par contre est-ce qu'il vient ou pas Est-ce qu'il vient ou pas il peut pas venir j'ai l'impression. Mais. J'ai l'impression il peut pas venir mais. Ok. Oh par contre s'il est bloqué c'est masterclass. J'en ai rien à foutre. Ah oh, ouais Ah oh, ouais Oh mec. T'es finito frérot Je peux te mettre 20 flèches, j'en ai rien à faire, t'es finito. C'est vrai que, eh, hey, faut pas oublier que ça, c'est des gros monstres. Euh. Voilà Ils ont beaucoup de vie n'empêche hein, hein. Par contre j'entends une sorcière Il eh, y a des ruches d'abeilles les gars Attendez C'est mon moment là C'est mon moment Il y a de l'émeraude Oh c'est beau Ok Un coffre Oh c'est beau Attendez Là je peux continuer de monter Ok Ok alors attendez parce que Elle est où les cisailles là je suis perdu <rire> J'ai perdu mes cisailles Non elles sont là C'est mon moment les gars C'est le moment de récupérer ce que je veux Hein Oh putain Pardon je suis désolé frérot Ok J'ai récupéré ce qu'il me fallait Parce qu'avec ça les amis on va pouvoir faire euh, je sais plus quoi mais des blocs qui vont nous permettre de Désolé frère Désolé Je suis désolé Ok 5 secondes de poison Ça va en vrai Vous savez que j'ai jamais fait ça dans la vraie vie Enfin j'ai J'ai jamais fait ça sur minecraft Ok, magnifique. Il y en a encore une là. Ah, je peux pas la récupérer, elle. Ok, donc ça me fait 6 euh, rayons de miel. Je peux dormir ou pas Magnifique. Wow Alors là, mon pote. On fait quelque chose de grand là. Par oh, j'ai plus de blocs. Il y a un coffre là-haut. Ok. Ici, ça a l'air safe, hein. En vrai, ici, ça a l'air safe. Je pense c'est un peu une zone checkpoint. Quelque chose comme ça. Un diams. Bon, écoutez, je dis pas non. Euh, Qu'est-ce que je peux jeter Juste les barrières, on s'en fiche. Juste histoire de faire un peu de place. <rire> voilà. Ouh, je me suis cassé la gorge, par contre, les gars. Ok, un feu de camp. Spider. Désolé frérot, toi je t'aime pas. L'araignée, elle est gentille. Une cloche ici. Une cascade d'eau. Un passage bizarre. Donc je vais y aller. Ok. Arbalète, des flèches, de l'émeraude. Désolé si je parle pas trop les gars. Je suis ultra concentré, Je vais même pas récupérer l'émeraude. Parce que ça me paraît bizarre Ok J'ai l'impression qu'il y a un piège Attends Non il n'y a pas de piège Ça me fait pas mal d'émeraudes Donc pour les échanges avec les villageois Ça peut être pas mal Bah écoutez on va, on va se dire que c'est pas un piège Attendez regardez Oh merde Ah voilà c'était ça que je voulais voir. Ok. Bah écoutez. Ça s'est récupéré. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît louche. Ça me paraît louche. Donc là, c'est-à-dire Oh Il y a des gentils villageois Attends. C'est juste pour pas que tu me causes du tort. Désolé, hein. Euh, je pense qu'on peut rentrer, qu'il y a une porte à quelque part. Euh, où ça, je ne sais pas. Y a pas une porte à quelque part là de... Attendez, parce que ça me paraît bizarre là cette histoire. Oh putain, Taras. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer, j'en ai pas la moindre idée. Alors attendez. Voilà. La petite technique pour avoir masse bloc. Eh, hey, il y en a là-dedans, non 60 bûches de sapin, qui dit mieux Comment démonter toute la structure Regardez. Alors forcément ça, ça. Ah non là ça marche pas. Voilà. Ok. Bon bref. Non mais frère, ah oui, non mais d'accord Non c'est Ça c'est pas cool Hein oh. Imagine il escalade Mais je peux pas le toucher Je peux pas le toucher What Non mais toujours plus euh, Par contre là vous Non frère là par contre je... je viens de libérer des démons là Je viens de libérer des démons Bon Je crois qu'on a eu notre dose hein. Je crois qu'on a eu clairement notre dose Je sais pas ce que vous en pensez euh... C'est là qu'on se rend compte qu'avec nos enchantements on est pas mal limité donc là, je propose juste qu'on rentre à la maison avec ce qu'on a. Euh, J'ai envie de voir la, le feu là-bas. Il y, y a un feu là. J'ai envie d'aller voir là si c'est quoi en fait. Pourquoi il y a du feu Ah oui, il y a une structure. Donc on va aller voir les gars. Et on va rentrer à la maison. Et vous m'en direz des nouvelles en commentaire là. J'ai plein de questions à vous poser parce que... Bah pour voir un peu là. J'ai envie de prendre la température par rapport à ce qui s'est passé. Parce que forcément... Bah pour vous parler à cœur ouvert. Bah, forcément vu que je me suis mis en game mode. Euh, justement parce que... Euh, bah, C'était pas mérité ce qui m'est arrivé quoi J'allais pas euh, marcher, marcher pour Vous avez vu j'étais mort instantanément avec les rollbacks et tout Donc euh, voilà je me dis peut-être il y a des gens qui vont être déçus Ou qui vont plus me croire ou qui vont plus vouloir voir la suite Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent se dire mais ça n'a Pardon Non mais je deviens fou là c'est pas possible Ah regardez c'est trop mignon Bon ils sont pas méchants Ouais, je disais, il euh, y en a qui peuvent se dire que ça n'a plus d'intérêt de suivre la série parce que je me suis mis en game mode quoi. Alors que ça veut absolument rien dire, mais je peux comprendre. Alors voilà, je. histoire de prendre la température, est-ce que, est-ce que ça vous a dérangé <rire> C'est trop mims. Ah ça c'est trop mimes Bonjour. The good place. Ok, le bon endroit. Bah Là, c'est quand même plus, euh, plus accueillant, c'est sûr. Là, je pense qu'il n'y a pas de piège. Oh, des rayons de miel gratos. Bon, les gars. Déjà, on peut aller dans la nouvelle dimension. Euh, Sachez-le, on peut aller dans la nouvelle dimension quand on veut maintenant. On a un petit feu de cheminée. C'est bien mignon. Oh, c'est sympa ici. C'est vrai que c'est une belle place. On est bien tombé. Un peu de fer. Boule de slime. Bon, je m'en fiche là, du coup. Ok bien sympa, ah on a bien fait d'être passé par là ouais donc euh, bah vraiment euh, dites moi en commentaire et en fonction, voilà, en fait je pense que dans le prochain épisode euh, si vous voulez bien de moi encore <rire> je pense que dans le prochain épisode on va tout simplement créer le portail du nether et créer le portail de la nouvelle dimension si on a ce qu'il faut, hein. il me semble qu'on a vraiment ce qu'il faut, euh, donc on va, on va essayer de faire ça pour le prochain épisode et euh, on verra si on ira dans les dimensions euh, ou pas, mais en tout cas euh, ça risque d'être bien marrant euh, le prochain épisode à mon avis ça va être du minecraft comme vous n'en avez jamais vu et comme j'en ai jamais vu non plus d'ailleurs parce que clairement je j'ai jamais vu cette dimension je connaissais même pas vous avez bien vu que je l'ai découvert avec vous euh, en tombant sur un livre par hasard l'encyclopédie euh, of Eden donc, euh, donc voilà clairement le prochain épisode ça va être quand même un, un, une expérience assez, euh, assez différente de ce qu'on a vécu aujourd'hui dans tous les cas euh, mais c'était en tout cas bien sympa bref les amis j'espère vraiment du fond du cœur que vous avez quand même apprécié cet épisode parce que vraiment je me suis cassé la voix donc je compte sur vous pour euh, vos encouragements évidemment Pouce bleus etc Et puis moi je vous retrouve à la base Là je vais faire la miniature de la vidéo vous l'aurez compris donc je retourne un petit peu par là Mais bref allez à très vite les amis à dans deux jours c'était Mkolo plein de bisous Ciao tout le monde